Et yo tout le monde, c'est GG. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, avant je jouais à Minecraft. Et du coup j'ai décidé de refaire une vidéo sur Minecraft. Je vais souvent regarder en bas parce que l'écran est juste en dessous. Donc du coup on va jouer en 1.14.4. Donc je vais jouer une petite heure et je vais vous montrer le meilleur de ce qui s'est passé. Donc on va commencer par créer une nouvelle partie. Donc on va l'appeler le retour. Donc bien sûr on joue en mode survie et donc on va pas trop bouger les paramètres Et je m'autorise un coffre bonus Donc la partie charge Donc on va voir si on a de la chance ou pas Donc ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Minecraft Mais j'espère que ça vous plaira Bon déjà on spawn dans une forêt Donc maintenant j'utilise des shaders et un ressource pack Parce que j'ai un meilleur ordinateur Donc je vais aller chercher le coffre Alors déjà on a une grotte, c'est pas mal Donc là l'étape primordiale c'est couper du bois. Donc il y a de la bouffe pas loin apparemment. Enfin quand je dis de la bouffe c'est qu'il y a du poulet. Dès le début on se fait attaquer. Donc là je vais couper du bois et je reviens après. Donc le but c'est que la vidéo dure environ 15 minutes et qu'à la fin de ces 15 minutes, j'ai réussi à faire le plus d'objectifs possible. Et donc pour ceux qui se demanderaient, je filme toujours avec euh, Bandicam, comme à l'époque. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire une table de craft et qu'on va l'éminer. Vu que le coffre m'a déjà donné une hache en pierre, je l'ai minée direct. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer assez de cobble pour pouvoir me faire un four, et ensuite on partira un peu visiter. Voilà, donc on devrait être pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de la nourriture et je vais essayer de trouver un endroit sympa pour me caler. Si vous aimez ce concept de retourner sur un jeu auquel je jouais à l'époque, dites le moi en commentaire et je le referai parce que moi j'aime bien. Donc là mon but c'est de trouver un endroit sympa dans lequel je vais pouvoir me poser. Donc là, je cherche un petit coin sympa pour me poser. Donc on va se faire le lit rapidement parce qu'il commence à faire nuit. Franchement, avec les shaders, c'est vraiment très beau. Voilà. Donc déjà, on a passé la première journée. Donc on va construire une petite maison. Je vais vous le faire en accéléré. Avec mon shader il y a quelques petits bugs, genre là il y a de la lumière qui sort du mur. Bon, Rien de très grave. Je sais pas s'il y en a encore parmi vous qui jouent à Minecraft, du coup dites le moi dans les commentaires juste en dessous. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres gens qui continuent à jouer à ce jeu. Donc je vais me faire quelques outils et on va les miner. dès que j'ai trouvé une grotte. On va faire une grotte juste derrière. Alors ce que je vais faire, c'est que vu qu'il y a une plaine, je vais aller voir si je trouve pas un village. Oh. Pour ceux qui ne savent pas, mon skin c'est deux par Link qui me l'a fait, il y a très longtemps. Voilà, c'était une petite information comme ça. Ah donc j'ai trouvé un village. Parce que comme je vous l'ai dit, je joue en 1.14.4. Et donc dans cette version il y a les feux de forêt. Et donc normalement, s'il y a un feu de forêt, c'est qu'il y a un village. Je pense que je vais mettre mon campement dans ce village. Et ça sera la fin de cet épisode. Alors je dis épisode parce que si ça vous plaît, je pense que ça fera une petite série de temps en temps. C'est vraiment trop beau ça, je trouve c'est. Bon, y a pas grand chose à piller dans ce village. Hein. Je me suis fait avoir, j'avais oublié. Ça, c'est les ronces, ils les ont rajoutés dans la dernière mise à jour. Les villages sont vraiment beaucoup plus beaux qu'avant Pour ceux qui se souviennent des anciennes versions de Minecraft Par contre, il n'y a pas d'église ni de forge, donc c'est pas ouf. Mais... Euh, mais pas donc maintenant, si jamais vous n'aviez pas suivi l'actualité... Tous les villageois ont des métiers différents alors ils l'avaient déjà avant mais c'est un peu plus poussé maintenant Il y a plusieurs blocs qui n'ont pas encore de fonctionnalité, genre celui-là Et du coup on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Donc il s'est pas passé grand chose Mais je voulais rejoindre un peu à Minecraft avec vous Et vous montrer les nouveautés Donc j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Et de vous abonner à la chaîne Et vous pouvez retrouver toutes mes actualités sur mon site internet Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Salut